Le but de cette courte conversation, en fait, c'est que tu fasses ta propre fiche de lecture. La fiche de lecture, c'est une note de lecture, comme dirait Michel Drac. C'est un format assez rigide, qui comprend un certain nombre de questions immuables. Et c'est ce qui me prend le plus de temps, et en fait, que les gens regardent le moins. C'est-à-dire que c'est le moins rétribuant en termes de vue, et c'est le plus chiant à faire. Donc, par souci d'économie et de paresse, maintenant, c'est l'auteur qui va directement faire sa fiche de lecture en répondant bah, exactement euh, aux mêmes questions que moi. Hein. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, depuis oh, Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Okay. <rires> je peux te parler. Salut Sylvain Durin. Salut Stéphane. Alors, Sylvain, c'est la première fois que nous allons échanger ensemble dans des conditions un peu, j'allais dire chaotiques, non, chaotiques, c'est exagéré, mais enfin dans des conditions un peu techniquement euh, pas forcément très satisfaisantes. Euh, J'ai eu envie de te proposer de jouer à un jeu qui est de rédiger ta propre fiche de, de lecture. Euh, « Tu m'as fait parvenir » ou « Tu m'as envoyé directement, je ne sais pas, par le biais de ton éditeur, euh, ton opus, ce sang qui nous lit sous-titré « Vers le matriarcat » en interrogation et aux éditions « Le verbe haut euh, ben, ». Comme la plupart des livres que l'on m'envoie, je l'ai lu. Hein, je l'ai lu et noter, C'est peut-être mon seul euh, point commun avec Eric Nolot, c'est que je lis les livres qu'on me fait parvenir. » On va, rapide, on va commencer par rapidement te demander de te présenter, puis tu résumeras ton livre en deux à trois minutes maximum. Tu classeras ensuite selon toi les grands enjeux de notre temps, puis tu nous expliqueras de façon très simple les concepts clés de ton livre, et en, en ne sautant pas évidemment le matriarcat. Et euh, tu concluras avec un petit peu le, des anecdotes sur l'accueil qui t'a été réservé. J'imagine que tu n'as pas forcément été euh, applaudi par le, la société euh, cathodicus feministus. Donc tu nous, en, tu, tu nous en raconteras quelques vertes et quelques mûres. Voilà, les chatons, remercions l'auteur d'être en, en notre présence par un pouce, par un partage et ou par un commentaire sur votre réseau social ou asocial préféré. Alors Sylvain, c'est le moment, Voilà, présente-toi rapidement à, mon, à, mon, à ma team de chatons de combat qui sont passionnés des sujets des relations hommes-femmes, et désormais forcément également du, du patriarcat, du féminisme, du néo-féminisme, du matriarcat, de tous ces concepts un peu foireux, là, ces mots-valises que personne ne définit jamais. Bah écoute Stéphane, déjà merci de ton invitation euh, virtuelle. Et en fait, tu as le livre parce qu'un de mes lecteurs te l'a offert en réalité. Ah, Il envoyé à... un petit message ouais. pour me dire, écoute euh, Sylvain, je vais offrir ton livre à Frédéric Delavier et à Stéphane Édouard. Donc je suis ravi que tu l'aies reçu et que tu l'aies lu, je t'en te, remercie. Ouais, et bonjour. on remercie ce lecteur également. Alors Pour me présenter, bah, c'est assez rapide. Hein. Donc, je m'appelle Sylvain Durin. Je viens d'une famille d'ouvriers et de paysans de génération en génération. Je suis le seul de la, de la grande fratrie euh, élargie euh, à avoir fait des études et à avoir fait autre chose qu'un métier manuel. Euh, je, tiens une, je tiens la maison d'édition dont tu as parlé, de la maison d'édition du Verbe Haut. Je suis aussi réalisateur au départ. J'ai fait beaucoup de documentaires. Le dernier sur le Liban, sur la crise au Liban, qui est sorti à TV Liberté. Et je me suis intéressé à la question Comment Tu ne cites que des gens qui font partie de mon réseau élargi. Donc, chaque fois que tu cites un de ces intervenants, je suis obligé de leur faire un coucou amical Téléliberté, Fête de la Vie, etc. On les salue. Et voilà, donc le dernier, c'était au Liban. J'ai également fait un documentaire en Syrie. Et je me suis intéressé à cette figure paternelle pendant des études en fait, que j'ai faites de cinéma et d'anthropologie où je m'étais rendu compte en fait que la, la figure du père au cinéma était attaquée, et, de, et ça depuis très longtemps. Donc Je me suis intéressé par ce biais-là au départ. Et j'ai élargi, je pense, il y a environ cinq ans, euh, où je, maintenant je ne parle plus de cinéma, je parle uniquement d'anthropologie. Euh, et ce qui m'a amené à écrire ce livre, qui m'a pris, je pense, finalement, peut-être une dizaine d'années avant de, avant de pouvoir être terminé. Et pour finir la présentation, euh, je suis en train de créer une librairie à Nancy, qui ouvrira en septembre. Voilà. Ah, si, d'accord. Il faut que tu te rapproches de notre ami, euh, peut-être déjà ami commun, Maxime. Tout à fait. Je oui, On se connaît très bien. Il, il nous soutient euh, dans, dans cette création. Ça ouais. ne m'étonne pas. Alors, si tu connais Maxime, tu connais Pierre-Yves. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Donc, on a des amis en commun. On a les, vraiment les mêmes cercles et les mêmes, les mêmes réseaux. Alors, euh, du coup, bah, j'ai grand chose à ajouter sur ta présentation qui est très claire, si ce n'est une, si une chose, mes, mes notes de lecture, mes fiches de lecture ne sont pas euh, agiographiques c'est-à-dire que je ne vais pas forcément encenser tous les ouvrages dont je parle et je ne me prive pas de la liberté, puisqu'on le fait avec moi en me critiquant sans cesse, je ne me prive pas de la liberté quand je souligne une faiblesse ou quand quelque chose m'a manqué ou m'a frustré ou m'a agacé eh bien, je le dis sans méchanceté, mais je le dis quand même. Donc voilà, ne t'attends pas à une éloge ou à euh, un compliment unilatéral comme ça, euh, obséquieux, ça, ça ne sera pas le cas. Alors, je te laisse le soin, avec la contrainte de temps de 2 à 3 minutes, pas plus, de nous résumer le propos, s'il te plaît. On peut même faire en moins, en moins que ça, parce qu'on va essayer de rester assez simple, je pense. Euh, en fait, j'ai essayé dans ce livre de retracer l'histoire de la figure paternelle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 J'analyse aussi le, le, le système numéro 2, le système politique. Est-ce que cette communauté ou cette nation ou autre est dirigée par un homme Si oui, quels sont ses pouvoirs qu Est-ce qu'il est, est, qu est autoritaire forcément euh, Est-ce qu'il a des pouvoirs spirituels en même temps que temporels Ça, ça a été une, un très gros travail. Et j'analyse aussi le, le niveau 3, c'est-à-dire le niveau spirituel, que j'aurais peut-être dû mettre en niveau 1, parce que c'est en fait le plus important, mais... Je pense que logiquement, on arrive au niveau spirituel de manière un peu plus euh, simple à comprendre dans le monde d'aujourd'hui. Donc, est-ce que en fait, ces deux niveaux, famille politique, sont cohérents avec leur niveau, euh, leur système religieux Par exemple, on se rend compte que chez les, les Trobriandes, tu sais dont je parle au, au tout début du livre, tout correspond totalement dans un matriarcat parfait. Et je me suis intéressé également euh, à travers cette histoire de la figure du père à la question du sacrifice. Quel est le rôle du sacrifice dans ces sociétés je, je, je me permets de t'interrompre avant d'en arriver au rôle du sacrifice. C'est un des, un des premiers chemins de traverse où je me suis un petit peu perdu dans le livre. Donc on va profiter de cette euh, nouvelle forme d'interaction pour, entre guillemets, enrichir mon, mon expérience de lecture. Est-ce que tu peux clairement nous présenter <rire> un, les sources en termes d'anthropologue Tu l'as commencé à le faire, mais de façon un petit peu... Euh, euh, non exhaustive est-ce que exhaustivement tu peux nous rappeler les sources et également nous présenter les trois fameuses tribus que tu cites tout au long de l'ouvrage mais dont en, en fait à ma connaissance sauf erreur de lecture on ne sait pas finalement euh, grand-chose c'est des tribus qui vivaient quand ou euh, est-ce qu'ils ont un pagne autour de la teubre enfin tu vois euh, tu les cites très souvent et du ouais. coup c'est une espèce d'abstraction et ma première critique serait que comme tu ne nous les as pas comme tu ne nous as pas, je, je dirais par exemple, fait partager une journée quotidienne simplement de ces gens, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils portent leurs enfants sur le dos, ou autour du ventre, etc. Tu vois Et bien du coup, euh, c'est un petit peu comme en théologie, euh, je ne sais plus qui disait, euh, euh, quand il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire quand le ciel est trop vide, les gens le remplissent avec n'importe quelle croyance à la con. Et bien de la même façon, comme tu ne nous as pas fait partager le quotidien d'une de ces tribus, eh bien, on a tendance à y projeter des images d'épinales ou des cartes postales. Moi, par exemple, j'y ai projeté le mode de vie des tribus indiennes que je voyais enfant en Guyane. Je n'ai pas grandi en Guyane, Je suis allé avec les congés bonifiés, comme disait Doc Gineco. Et je voyais ces tribus avec, euh, qui, qui, qui, qui rompaient le manioc et avec des pannes. Et donc, du coup, faute d'image, j'ai projeté ces, ces, ces cartes postales d'enfance, ces polaroïdes d'enfance, sur les tribus dont tu parles. Mais c'est peut-être totalement faux. Donc, je répète, est-ce que tu peux nous rappeler tes sources, comme dirait euh, l'autre, et également, qui sont ces tribus, où elles vivent, depuis quand, à quoi elles ressemblent, est-ce que c'est des, des, des, des nains, des géants, euh, tu vois Alors, je ne sais pas tout sur ces tribus, mais mes sources sont assez claires, hein. c'est des sources tout à fait basiques, c'est les Lichstros, c'est Malinowski qui a étudié précisément ce que lui appelait les argonautes, c'est-à-dire euh, ce peuple des Trobriandés. Il a écrit un pavé sur justement comment ils vivent leur journée, la chasse, etc. Euh, aussi Pierre Clastre, euh, qui lui m'a a beaucoup apporté sur, le, sur comment ces tribus étaient violentes, en fait puisqu'on a image, cette image d'Épinal que j'espère avoir un peu euh, écornée, que ces tribus primitives, c'était les, les bons sauvages, tu sais, où justement ils vivent en pagne, et parce qu'ils vivent en pagne, et qu'ils sont tous dans une espèce de cocon très sympathique, il n'y a aucune violence, et c'est un peu le... Le paradis sur Terre. Donc j'espère avoir réussi à montrer un peu que c'est un peu plus compliqué que ça. Et aussi l'autre source énorme, c'est Emmanuel Todd, qui m'a beaucoup, beaucoup servi. Euh, et puis aussi une source très importante, c'est la source d'un chef d'un chef indien de cette fameuse tribu des Hopis, qui a écrit lui-même son histoire. Tu sais, quand, quand je cite le livre Les Hopis, c'est un chef qui écrit son, sa propre vie, en fait. Ouais, Donc là, on a vraiment une source de première main. Euh, je pourrais montrer les livres si ça intéresse les gens sans aucun problème. J'ai plus le nom ouais. du chef en tête. On contrôler à la limite à la caméra, sinon on mettra une petite incrustation. Euh, ah, je peux les retrouver très rapidement. Hein. Je peux les retrouver vraiment rapidement. Là, j'en ai déjà deux. Donc Malinovski sur les Argonautes. Et Pierre Clastre, donc c'est les Indiens qui l'ont oui, et... étudié. Plusieurs, dans plusieurs ouvrages, et le, le fameux, alors est-ce que celui-là je l'ai à portée de main Je l'ai à portée de main, le livre est vraiment exceptionnel, hein. je, je conseille ce livre à tout le monde, « Soleil Hopi », donc c'est euh, Tala Yesva, qui écrit sa propre histoire en fait, et là on est vraiment au cœur de, de la vie des, de cette tribu indienne, on les suit à la chasse, on les suit dans leurs relations amoureuses, on les suit dans leur relation au père, justement, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et tri ah, pardon, tribu, tribu, tribu indienne, géographiquement, euh, où en fait Une dans tribu indienne, les Indiens d'Amérique. Indiens d'Amérique, d'Amérique ouais. du Nord. Ouais, c'est ça. Et en fait, on, on est à chaque fois dans, dans ces études sur la fin de, de la vie de ces tribus, puisque, le, comme, comme on voit dans ces livres, l'homme blanc arrive et, et tout va changer. Donc on voit, ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi, notamment dans les livres de Pierre Clastre. C'est ce qu'a apporté, par exemple, l'idée du christianisme dans les religions primitives. Quand je dis primitives, ce n'est pas forcément négatif, hein, je veux dire, les religions, les religions de base, qu'on va dire, de, de ces peuples. Et comment ça, ça détruit quelque part certains de leurs principes. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu, qui m'avait bouleversé à l'époque. Et donc, les sources sont celles-ci, plus évidemment d'autres lectures, mais je ne peux, peux pas tout raconter. Emmanuel Todd a été très important aussi dans mes travaux. Et donc je me suis basé sur ces idées-là, avec j'avais aussi des, pré, des préjugés sur ces choses-là. Je pensais que les communautés primitives n'étaient pas autant matriarcales que ça, par exemple. Et c'est en creusant, notamment grâce à ces, ces fameux trois niveaux, qui m'ont vraiment éclaté au visage grâce à ces On livres. Va définir juste après le matriarcat et le patriarcat, donc restez oh. en ligne ceux qui ont entendu, comme moi, ces mots-valises depuis des années, sans finalement être capable d'y accoler une définition claire. Euh, Sylvain va, va nous y aider. Alors, ma, ma prochaine question va nous permettre de te, non pas de te classer, parce que personne n'aime être classé, parce qu'être classé, c'est être réduit, euh, non pas de te classer, mais de te positionner politiquement. Et pour cela, plutôt que de te poser des questions bêtes euh, en te disant euh, « es-tu affilié à tel ou tel mouvement, ce à quoi tu ne répondrais pas et tu aurais bien raison », on va y aller un petit peu en curveball, c'est-à-dire en te demandant finalement de classer selon toi les grands enjeux dans notre monde compliqué. Tu sais que nous traversons un monde euh, percuté de crises. Hein, nous sommes tous enfermés euh, par euh, incapacité à gérer une crise sanitaire. Euh, puis en parallèle, et ben, euh, il y a, on va être percuté par un certain nombre d'autres crises. Donc euh, il y aura une crise probablement euh, euh, de, de, de ressources énergétiques, une crise écologique, une crise migratoire, euh, une crise euh, éducative, politique… Euh, donc du coup, l'idée, c'est qu'avant de nous replonger dans le matriarcat, j'aurais aimé, non pas un commentaire d'actualité, mais que tu nous hiérarchises un petit peu, dans ton échelle de valeur à toi, euh, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui permettra à, à ceux qui ont un petit peu d'observation et de discernement de te, de te comprendre et de te géolocaliser politiquement, on va dire. Alors j'aurais pu répondre hein, sur les affiliations politiques, puisque j'en ai absolument aucune même si j'ai des, euh, bah, des sympathies euh, avec certains mouvements avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, passer par là va être beaucoup plus clair. Alors, le, après, je suis maintenant habité par mon travail, donc je ne vais, je vais pas être très original. Pour moi, la, la priorité numéro un, c'est de rétablir cette vision du patriarcat dans ces trois niveaux, c'est-à-dire le, le numéro un, c'est de sauver la famille. Ça, c'est sauver la famille européenne, je veux dire, bien entendu. Parce qu'il y, y a plusieurs sortes de familles. Je parle de la famille patriarcale. On en parlera après. L'Europe, euh, de... euh, laquelle d'Europe L'Union européenne ou l'Europe boréale Jean-Marie qui va de Brest à Vladivostok. <rire> Disons l'Europe européenne, la vraie, quoi. pas l'Europe UE. On est je pense qu'on on est d'accord là-dessus et ça va être plus clair avec ce que je vais dire après. Donc Ça, c'est la première chose, parce que ce socle familial nous permettrait ou nous permettra, si jamais on y arrive, d'atteindre ce niveau 2 du politique pour enfin mettre une figure de père de la nation, pas uniquement symbolique en disant euh, « euh, je vous ai compris » ou euh, « je vais faire 2 millions de masques dans un mois quand ce sera trop tard ». Une vraie, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui anticipe, qui prend des décisions claires, qui ferme les frontières quand elles doivent être fermées, qui les rouvre si elles doivent être ouvertes, tout ce genre de choses. Et ce troisième niveau du spirituel, puisque je pense que, euh, on ne pourra pas s'en sortir sans un retour du catholicisme en France. Au moins, c'est clair. Et à quoi ça va nous servir tout ça À régler le premier problème qui, à mon avis, nous explosera au visage dans les 10, 20 années à venir, c'est l'immigration. Et il faut absolument organiser la remigration. C'est la première chose à faire pour ensuite que tout puisse découler derrière. Niveau économique, au niveau écologique même, hein, puisque l'immigration écologiquement, c'est une catastrophe. Et voilà, je pense que c'est assez clair pour me, pour me situer sur l'échelle politique. Oui, Je suis très, un. C'est pas très difficile. <rire> Je vote Macron. C'est ça, tu votes. Oui. C'est ce qu'on ce qu appelle un social euh, social démocrate. Euh, alors, euh, du coup, les concepts clés de ce sang qui nous lie, ça serait quoi On va dire les quatre ou cinq maximum concepts clés. Et pour quelqu'un qui voudrait briller ou qui voudrait euh, par gymnastique mentale, comme ça, euh, être capable de les ressortir et de les manipuler, ce que tu peux lui expliquer très très simplement. On a déjà, compris, on a déjà évoqué, on a déjà ébauché les trois niveaux, euh, familial, politique et spirituel. Euh, ça, ce n'est pas vraiment des concepts, c'est plus la, la grille, la, la méthodologie que tu t'es appliquée et au travers desquelles tu as lu tes, tes tribus euh, primitives. Mais euh, les 4-5 punch idées ou punch concepts ou punchline si tu veux, ça serait quoi alors je, je pense que la première, c'est une des plus simples, mais je pense que c'est une clé en fait, c'est une clé de compréhension. Si on arrive à faire sauter ce verrou, euh, même dans la tête des féministes, je pense que ça pourrait bouger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, je ne sais même pas si c'est un concept en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dirigé par un homme que nous sommes en patriarcat. C'est tout simple, mais c'est une réalité. Et, et l'inverse est vrai, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par une femme que nous sommes en matriarcat. Ça je pense que c'est, euh, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas un concept, c'est une idée. C'est un constat. Mais ça nous oblige à poser maintenant les définitions. Là, on est obligé. Matriarcat, deux définitions, patriarcat, deux points de définition. Exactement. Donc, selon mes travaux, euh, donc les concepts, bah, il y a forcément le patriarcat. Donc on, va, on va dire qu'il y a deux concepts antagonistes. Il y a le patriarcat qu'on pourrait appeler patriarcat total, pour aller jusqu'au bout, face au matriarcat total que j'appelle matriarcat sacrificiel. Je commence par le patriarcat. Euh, parce que je pense que ça, ça, parlera, ça parlera plus facilement, c'est plus simple à comprendre. Donc le patriarcat sur ces trois niveaux, c'est tout simple. C'est premièrement la famille que j'appelle dans le livre « conjugale différenciée ». Ça peut paraître un peu, euh, euh, peu en couleur de mouche, mais c'est très important les termes. Pourquoi « conjugale » Parce que c'est basé sur le couple, un homme, une femme. S'il n'y a pas cette idée du couple, il n'y a pas de famille patriarcale. Aujourd'hui, on parle de famille monoparentale, pourquoi pas mais ce n'est pas une famille patriarcale. Je reste, je reste là, on pourrait développer, mais au moins c'est simple. Deuxièmement, alors famille, quand même, je peux dire qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Il euh, n'y a pas de supériorité ni d'indifférenciation, il y, y a vraiment une complémentarité, que j'explique sur la symbolique de la croix. On peut y revenir après, je pense, mais passons au niveau 2. Le niveau 2, donc, ce serait le politique. Euh, le patriarcat au niveau 2, c'est forcément une image du père du peuple. Alors celle qui s'y rapproche le plus, c'est un roi, mais je suis ouvert à toute autre, euh, à toute autre possibilité. Mais l'avantage du roi et du roi chrétien, c'est qu'il avait aussi une complémentarité avec le pape, ce qui empêchait au roi d'avoir des, des extrémités religieuses, en fait, et de s'occuper du temporel et de laisser le spirituel à une figure qui lui était son, sa complémentarité. Donc on a vraiment deux complémentarités, et à chaque fois des incarnations, ça c'est très important. Et le niveau 3, ça correspond évidemment à, à, à Dieu le Père, une complémentarité conflictuelle quand même, parce que la Le relation conflit. de pouvoir euh, pape et empereur a toujours été l'objet de conflits euh, depuis euh, Boniface, en passant par Grégoire euh, VII, la Grégoire VIII. C'était toujours, en théorie c'était simple, c'était à l'un les clés du temps et à l'autre les clés du ciel. Dans la pratique c'était évidemment... Euh, c'était beaucoup. Euh, c'était un combat de lutteur de cordes où euh, chacun tirait de, de, de, de, de son côté, entre guillemets et Où euh, l'empereur devait se faire adouber par le, le pape et le pape devait se faire adouber par l'empereur, et euh, voilà. Chaque, chacun voulait, euh, on va dire, régner un petit peu euh, sur euh, y a cette locution latine, la fameuse là qui, qui, qui décide du partage des, des clés que j'ai plus en tête évidemment. La preuve que j'ai pas révisé et que je perds mes classiques, mais c'était une complémentarité si tu veux, mais alors une complémentarité quand même très antagoniste, voire, voire guerrière bah avec l'apparition par exemple du gallicanisme ou ce, ou ce genre de choses où les. Où les conflits ont été exacerbés, mais en fait si on, si on creuse, il y, a une, il y a une dialectique intéressante entre les deux, et ça amène ah. parfois des, choses, ah. des ah. choses... Je vais finir les trois critères du patriarcat le, le premier étant la famille euh, homme-femme différenciée, le second, rappelle-moi Donc, premier famille euh, conjugale différenciée, deuxième ah. donc, euh, la complémentarité entre une incarnation temporelle le roi, et une incarnation spirituelle le pape, mais je, encore une fois je suis ouvert à d'autres... Euh, d'autres formes, il n'y a aucun problème. Et au niveau religieux, des religions que j'ai étudiées, celle qui correspond le mieux, c'est évidemment le christianisme avec l'image de Dieu le Père et aussi la Trinité. Et je pense qu'on va comprendre pourquoi la Trinité quand je vais passer au matriarcat sacrificiel. J'y vais tout de suite ou tu veux ah oui. rebondir dessus Alors matriarcat, qu'est-ce que le matriarcat Premièrement, la famille, c'est une famille qui n'est pas basée sur le couple, c'est une famille disons tribale, communautaire. Mais tribale, je pense que c'est plus simple parce qu'on imagine vraiment la tribu vivre dans un même lieu. Et on se rend compte d'une chose dans, dans ces tribus dont j'ai parlé, mais aussi dans, dans, dans bien d'autres, et puis dans, dans, notre, dans notre monde actuel, c'est que l'homme, le père biologique, est totalement effacé. Alors au départ, il était effacé parce que, euh, même Zemmour l'a dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans une de ses émissions, face à je ne sais plus qui, que l'homme au départ n'avait pas conscience de son rôle dans la procréation, On n'avait pas conscience du rôle du sperme, dans l'enfantement le de la femme. donc On, on pensait que c'était les dieux qui, euh, qui permettaient à la femme de tomber enceinte. Donc il y a tout un jeu religieux qui se met là-dessus, évidemment. Donc niveau 1, restons simple. Famille tribale. Le père biologique est soit absent, soit on pourrait dire manquant. et Il est remplacé par une figure très forte qui est celle de l'oncle maternel, le frère de la mère qui joue le rôle du masculin. Donc le masculin n'est pas du tout mis à la porte, il est simplement il est désincarné en fait. L'incarnation n'est pas possible. C'était trois critères ou c'est le premier qui comprend, qui comprend trois points Voilà, c'est ça, le premier qui comprend tout ça, et bien d'autres choses, mais restons simples. Le deuxième niveau politique, on se rend compte d'une chose, c'est que le chef de tribu, il, lui, il n'avait il avait pas la complémentarité avec un autre, il avait en général les deux, les deux puissances temporelles et spirituelles en lui, et en général, il faisait, la, il faisait office de bouc-émissaire, c'est-à-dire que dans les croyances ancestrales, quand les femmes ne donnaient plus assez d'enfants, ou quand on perdait une guerre, ou quand euh, les récoltes étaient mauvaises, ou ce genre de choses, on avait ce que René Girard appelait une crise sacrificielle et qui menait à la, à la désignation d'un bouc-émissaire. Je développe ça tout de suite ou... non, non, non, on va vraiment euh, essayer de ne pas perdre les gens sur les trois critères. Donc le chef, c'était aussi celui qui allait se faire sacrifier sur l'autel du sacrifice pour régénérer la communauté. Sacrifié au sens symbolique, c'est-à-dire destitué, ou au sens physique, c'est-à-dire zigouillé. Au... Sacrifié au sens sanguinaire, c'est-à-dire au sens euh, charcuté, même parfois mangé, enfin, voilà. des choses euh, très très sympathiques. Le monde matriarcal, c'est un monde de paix, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Et le oui. troisième... J'ai d'ailleurs ai compilé récemment des études... Euh, démontrant que sur je crois cinq siècles d'analyse les sociétés matriarcales avaient toujours toujours toujours été plus guerrières et avaient fait plus de morts que les patriarcales c'est à retrouver sur mon site là dans le coin de l'écran je, je linkerai la, la j'irai de, de vidéo. Voir ça j'irai voir ça évidemment et le troisième niveau donc le niveau religieux qui est qui est vraiment très intéressant hein, c'est dans la dans la première partie du livre qui, est un, qui, qui met en, en, en, en jeu une non-incarnation, et, et, et non, une, pas une transcendance, mais une immanation, en fait. C'est-à-dire que l'esprit des gens, euh, selon la croyance, par exemple, des Trobriandais, qui est vraiment excellente, c'est que l'esprit des gens, une fois que tu meurs, en fait, tu vas sur une île, qui existe vraiment, hein, c'est vraiment une île qui est à côté de là où ils habitent, qui s'appelle l'île de, de Touma, je crois. Ton esprit, ton âme se régénère sur cette île, et elle va revenir directement dans l'utérus d'une femme, et cet esprit-là est toujours celui du clan maternel. En général, c'est une arrière-arrière-grand-mère qui revient dans l'utérus directement d'une femme. Et quand on, par exemple, quand une famille de cette tribu se rend compte des attributs psychologiques de, de cet enfant, ils disent « Ah tiens, tu vois, c'est l'arrière-grand-mère qui, qui s'appelait comme ça, et qui était comme ci, et qui était comme ça. » Donc on a d'un côté une vision, là, matriarcale, une vision cyclique de l'histoire, avec ce, ce bouc émissaire, pour régénérer la société, cet esprit qui va sur cette île pour se régénérer, contre une vision linéaire, vraiment la vision verticale au possible, de, du patriarcat. Je pense que c'est assez simple et assez clair. Ok, euh, alors c'est clair, oui, c'est simple, euh, dans la mesure où tu me... Déclines-moi le troisième critère du matriarcat à, euh, au, au pragmatisme contemporain, c'est-à-dire que... Le, la vision du fantôme de l'utérus qui va en vacances sur une île et qui revient, je veux bien dans une tribu, mais aujourd'hui ça correspondrait à quoi concrètement Alors aujourd'hui, moi je dis qu'on est dans, un, dans, dans ce monde, disons néo-matriarcal, en attente de sacrifice, mais aujourd'hui si tu prends par exemple le New Age, qui est, en, qui, est, qui est à la mode, ou même le, le faux catholicisme, le, le vrai protestantisme avec du faux catholicisme, et qui nous est vendu comme du catholicisme, tout, tous les points du patriarcat sont, sont enlevés. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, la chose qui fait le patriarcat dans le niveau 3, c'est l'incarnation de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Aujourd'hui, aujourd plus personne ne croit en ça, même les, même les catholiques ne croient plus en ça aujourd'hui, euh, depuis Vatican II notamment. Alors aujourd'hui, on pense beaucoup, dans ces visions de, de New Age, qu'on va se réincarner. Tu sais, on dit... Euh, t'as fait tellement de mal que tu vas te réincarner dans un, dans un animal. Euh, tout le monde a ses propres croyances, mais si tu discutes avec euh, 80% des gens… C'est ce que certains ont appelé la pensée magique, en fait. C'est-à-dire un mélange de développement personnel, de néo-bouddhisme, de méditation, de croyance en la réincarnation, euh, en la vibration, comme disait Jeb Gambardella dans la Grande Débellé de ça, toutes ces choses-là. Exactement et on a fait un espèce de syncrétisme de tout ce matriarcat primitif, et puis on l'a réadapté à notre modernité, quoi, tout simplement. D'accord, c'est plus clair. Eh bien, rien que ce morceau de, de définition, cette, cette opposition -là, matricielle entre les trois critères du patriarcat et du matriarcat, eh bien, je pense qu'elle vaut déjà le coup de partager la vidéo. Euh, D'ailleurs, j'en ferai un extrait que je diffuserai de façon plus brève sur les réseaux de, cette, de ce de cette distinction-là, de cette définition-là, et elle vaut vraiment le coup pour ceux qui n'ont pas encore mis le pouce de le mettre, parce que vous verrez que c'est très très très rare de trouver quelqu'un qui ait fait encore une fois, le, euh, comme dit Sylvain, le syncrétisme ou l'exégèse, de compiler les sources sur ces définitions-là. Vous verrez que la plupart des gens qui mobilisent ces concepts ne les définissent euh, finalement jamais. Une chose à bien, à bien mettre en avant maintenant, c'est peut-être la, la crise sacrificielle, parce que c'est ce qui va définir un peu le, la violence du matriarcat, donc, c'est évidemment pas mon concept, c'est le concept qui a été mis en avant par René Girard, qui m'a permis d'atteindre ce, ce, ce concept du matriarcat sacrificiel. En fait, dans, cette, dans ces communautés matriarcales, il se passe une indifférenciation générale. Dans cette vision cyclique, tu sais, de l'histoire, on commence un, un, un nouveau cycle, admettons, nous sommes dans un nouveau cycle, et à la fin du cycle, euh, du cycle d'existence de cette tribu, il y a une indifférenciation entre les membres. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de figure de père. La figure du père, c'est la figure de séparation même en psychologie, c'est ce qu'on ce qu dit depuis déjà très longtemps. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les... il y a tellement de mêmes, de semblables dans ces communautés, que la guerre arrive à l'intérieur des communautés. C'est ce qu'on appelle la guerre du tous contre tous. Et ce que va le bout de cette guerre du tous contre tous, c'est soit la communauté primitive disparaît, hein, ce qui est le cas sans doute de, de, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de, de petites tribus qui ont disparu, soit elle trouve un bouc émissaire. En général, ce sera le chef. Donc le chef, la, la, la violence du tous contre tous se transforme en tous contre un. Et ça permet de régénérer la, la communauté matriarcale et de recommencer un nouveau cycle. Sans régler toujours le problème du père. Et en fait, euh, il, il, ré, il répète toujours les mêmes, le, le même fonctionnement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Cette indifférenciation vient, vient d'où en fait C'est une indifférenciation qui est, qui est physique, qui est, qui est sociale qui, qui naît comment ça se, manifeste, ça se manifeste comment et ça naît comment, cette indifférenciation En fait, du fait que l'esprit le, arrive, tu vois, que le divin n'est pas différencié de l'individu. C'est-à-dire que c'est le divin qui, qui, qui, engendre, enfin qui, oui, qui engendre la femme et le, le père ne fera jamais le, ce rôle de séparation entre la mère et l'enfant, tu sais. Donc tu seras ah. toujours indifférencié à ta mère et tu, tu n'auras jamais autour de toi une figure qui va pouvoir te séparer des autres. Et tu seras toujours vu comme un membre, un membre du clan. Il n'y a pas d'individu. Je ne parle pas d'individualisme, hein, je parle vraiment d'individu. Je te donne un exemple. Les chasseurs de cette tribu des Hopis, ou alors non, c'était plutôt les, euh, les Goyaki, les Goyaki ouais, étudiés par Pierre Clastres. Et donc ce sont des chasseurs, ce sont des, ce sont des hommes virils, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils chassent, ils ramènent, ils ramènent la nourriture. Mais le soir... Ils se, ils, ils se mettent autour du feu et ils chantent. Et qu'est-ce qu'ils chantent ils, chantent ils chantent leur malaise, en fait. Leur malaise de ne pas pouvoir être père et de ne pas pouvoir se différencier de, de ce cocon matriarcal. C'est comme si tu étais toujours dans, dans le placenta, en fait. Tu étais toujours dans le ventre de ta mère. Le ventre de ta mère, en fait, c'est devenu le clan. Et... et c est, c est, comment expliquer ça de manière simple Mais le, le fait d'être indifférencié les uns aux autres, ça crée... Euh, René Girard l'a montré dans, dans des livres assez exceptionnels, ça crée des violences. Et oui, les, mais, les violences mais, entre mais, les gens. Je ne peux pas comprendre le mécanisme, mais ce n'est pas ultra clair pour moi. Est-ce que, indiv... Est -ce que, euh... Est que, par exemple, le, le, le patronyme, le ou le, le, les prénoms, le, le nom de famille, le, le surnom ne sont pas des façons de se différencier Est-ce qu'au euh, sein des chasseurs, il n'y en a pas qui, par exemple... Euh... Je sais pas quoi. Certains qui chassent que certains animaux et d'autres, d'autres, d'autres qui font bâtisseurs plus que chasseurs, d'autres qui font soigneurs plus que bâtisseurs. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas outre le, le cette liaison psychologique à, à l'image symbolique de la mère qui est la tribu, est-ce qu'il n'y a pas par la praxis des façons de se, de se donner un rôle au sein d'une tribu primitive quand même? Alors, tu sais quoi La seule que j'ai trouvée, parce que j'ai cherché ça, évidemment, la seule que j'ai trouvée qui se démarque, c'est la figure de l'homosexuel. Il y a dans une tribu, euh, c'est très drôle à lire, je crois que c'est encore les, les Goyaki, il y, a un, il y a deux homosexuels dans une des tribus. Euh, il y en a un, je pense, qui finit très mal, je pense qu'il est, euh, est mangé, je pense, est, ça reste assez flou dans le livre, mais à mon avis, il est mangé par la, par la tribu, parce qu'en fait, il n'a pas, pas été au bout, c'est-à-dire qu'il est resté dans le clan euh, des hommes, donc, tu as le clan des hommes avec la lance et le clan des femmes avec le panier. Et lui était homosexuel et restait avec, avec sa lance. Et du coup, il était moqué par tout le monde et il a été, je pense, je pense qu'il a été sacrifié. Tandis que celui qui s'est tout d'un coup habillé comme une femme et qui s'est qui qui construit un panier et qui est resté avec les femmes, lui a pu avoir une vie apparemment assez normale. C'est le seul exemple que j'ai trouvé de, de masculin qui réussit à à suivre son chemin d'individu, mais c'est un chemin d'individu qui le mène vers le clan des femmes. C'est le seul que j'ai trouvé. Alors, je suis encore dans mes recherches, hein, bien entendu. Hein. Il y a des livres qui vont qui vont suivre. Et j'ai pas 60 ans, donc j'ai pas tout lu. Mais c'est le seul vraiment exemple d'individu de, de, masculin qui tout d'un coup dit "Les gars, vous me faites chier. Moi, ma lance, j'ai plus envie de bouffer ça. Je vais faire ça et puis je vais le donner à qui j'ai envie de donner." Euh... Non, ça j'ai pas trouvé. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, il y, y a un terme psychiatrique, ça s'appelle le double mind, c'est le double monstrueux. On pourrait traduire ça comme le double monstrueux, c'est-à-dire que chaque individu va se créer un double, ce double mind, avec chacun de ses, chacun de ses voisins, et ça va créer de la, ça va, ça va forcément créer de la violence entre les gens. Et on le voit, par exemple, aujourd'hui, je trouve dans, les, dans le système électoral, quand il y a une élection, il y a une indifférenciation générale du pays, c'est-à-dire que moi, qui n'y connais rien, admettons. En, ça marche très bien aujourd'hui, ça. En médecine, je vais avoir le même, avoir le même poids dans l'urne que le médecin qui a Bac plus 25 et qui, qui a 10 ans d'expérience. On oui. est mis sur le même Et tout ça crée des violences. On le voit dans les, pendant, les, pendant les, les campagnes électorales, il y a beaucoup de violence Les gens s'engueulent les gens beaucoup plus. Il y, a, il y a beaucoup de violence entre les gens parce qu'on est tous mis à égalité sur un même niveau. Il n'y a plus de hiérarchie. Tout le monde est indifférencié. Alors nous, on ne sacrifie pas, on élit quelqu'un. Mais finalement, celui qu'on élit, c'est un bouc émissaire, et cinq ans, dans cinq ans, il disparaîtra, ou dans dix ans. On ne va pas le sacrifier de manière sanguinaire, mais on va s'en débarrasser par, le, par un processus sacrificiel, mais, de, mais disons, pacifique. Oui, mais ex excuse-moi Coco, mais l'indifférenciation, c'est la base des religions monothéistes. Puisque si on s'invente un dieu, c'est pour être tous égaux devant lui, comme disait Nietzsche. Alors, il y a, il y a, dans, le, dans le monde patriarcal, il n'y a qu'une seule indifférenciation qui... Euh, en tout cas au niveau 3, c'est l'indifférenciation patriarcale que Jésus est le Père. C'est la, la seule indifférenciation. L'indifférenciation dont tu parles, elle est, comme elle ne rentre pas dans mes trois niveaux, je n'ai pas creusé encore. Mais y a des, À la fin du livre, je ne sais pas si tu es allé, allé au bout, mais il y a des indifférenciations patriarcales aussi. Alors, mais comme oui. on a cette figure du Père… Comme ça fait plusieurs mois, en fait, que, que, tu me fait par, que ton client me l'a fait parvenir et que je l'ai refermé, j'avoue ne plus exactement me souvenir de, de, de la conclusion. Attends, mais je, vais, je vais essayer de, de, de redire le truc simplement. Comme, en fait, il y a cette figure du père, elle apaise forcément les choses parce qu'elle sépare. Et le, le simple fait d'avoir une hiérarchie, c'est-à-dire bah, Dieu, le roi, et puis dans, dans les localités, tu as, as des hiérarchies, tu as des comment ils appellent ça, pas des confréries, des congrégations de métiers, etc. Les gens sont quand même plus ou moins aiguillés. Ce qui empêche de... Je ne dis pas que la violence n'est pas sous-jacente. On est des êtres humains sur Terre, il n'y a pas de perfection. Mais le patriarcat, il apaise les choses et il empêche le sacrifice. Pour un chrétien, par exemple, le dernier sacrifice, c'est celui du Christ. Les autres sacrifices qui arrivent derrière n'engendreront plus jamais une nouvelle communauté, une nouvelle culture, et une nouvelle société. Cette vision cyclique dans la tête d'un chrétien, ne, ne pourra plus jamais fonctionner. D'accord, mais alors est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'indifférenciation, qu parler d'horizontalité, à la limite Oui, tout à fait, ça rentre, ça rentre totalement dans le... En fait, j'aime bien la différenciation parce que ça marche bien pour le, le modèle familial, tu sais, quand l'homme est indifférencié à la femme. Ça, par exemple, les violences conjugales aujourd'hui, les violences dans les familles, elles viennent beaucoup de ça, du fait que l'homme n'a plus sa place, que la femme aussi, comme l'homme n'a plus sa place, essaie de rentrer dans... Dans, ce, dans ce, ce rôle du masculin, et ça crée énormément de conflits entre les gens. Et tandis que quand les deux rôles sont incarnés, il y a des conflits, bien évidemment, mais ils peuvent être apaisés, tu vois. Oui, alors euh, en théorie, je vois, en pratique, je me permets de ne pas forcément te rejoindre complètement parce que tout le monde sait. Enfin, il est, il est évident avec un peu de bonne foi que la, les sociétés dans lesquelles. Euh, l'homme caillasse régulièrement sa femme, elles sont sud-méditerranéennes, et euh, a priori, euh, ils n'ont pas trop le culte de l'indifférenciation. Alors ça, c'est un des autres concepts que je, que je mets en avant dans le livre. C'est que... Après, euh, transition, continuons sur les concepts. C'est que avant d'écrire le livre, je pensais que les, les la, la civilisation musulmane était patriarcale, et je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. Euh, famille tribale, euh, le, niveau religieux, le niveau politique et se mélange au niveau religieux et ça crée des, ça crée des choses. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'hierarchie. Et dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le taouïd, euh, ce, qui, ce qui rejoint le, le, le monisme de, des religions archaïques. En fait, l'islam, c'est un retour aux religions pré-chrétiennes. Il y a beaucoup de judaïsme, par exemple, dans l'islam, et c'est un retour aux religions matriarcales. Ça, ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce que dans mon esprit, j'avais l'esprit moderne en fait de me dire bah le mec euh, il porte une grosse barbe et puis il hésite pas à caillasser sa gonzesse. Sa Forcément, c'est patriarcal, tu vois, parce que patriarcat égale violence, mais en fait, pas du tout. Le, le monde sud-méditerranéen, il n'est pas du tout patriarcal, il est mais vraiment carrément matriarcal. Exemple en Tunisie euh, et, et dans d'autres pays également, c'est toujours la tante qui va choisir dans les villages, ça existe encore, qui choisit euh, qui va se Mar marier oui. avec qui. Oui, la Marie j'ai pas pas entendu la, la marieuse. la marieuse, tout à fait euh, dans le dans, par exemple au, au Niger euh, l'homme est est invité dans sa propre maison parce que la le, la maison appartient à la femme ce qui donne des choses assez marrantes Moi, quand j'étais en quand j'étais au Bénin on, on racontait beaucoup ça c'est qu'une hein, femme quand elle veut tromper son mari au Niger bah, le l'autre l'autre gars quoi il se il met une burqa et il va, il va dans la baraque parce qu'en fait, les femmes peuvent rentrer dans la maison de l'autre femme. Mais le mari, lui, enfin l'homme doit rester à l'extérieur. et Il doit être invité par sa propre femme chez lui. On est dans un monde matriarcal, en fait. Et donc dans un monde violent. Quand on a cette grille de lecture, ça, ça devient logique. Mais j'ai dû me faire violence moi-même pour, pour rentrer là-dedans, quoi. Mais un matriarcal néanmoins différencié au niveau des fonctions, euh, euh, des fonctions euh, quotidiennes, quoi. Euh, une fonction, c'est-à-dire la femme à la maison et l'homme à l'extérieur, tu veux dire Oui, ouais, ouais, mais ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les communautés primitives. Euh, l'homme, c'est le chasseur avec la lance, et la femme, euh, elle est en général… Elle chasse aussi, mais de manière différente. Mais... Oui, non, ça c'est vrai. Vraiment... Par indifférenciation, on pourrait entendre, et c'est ce que moi j'ai entendu à tort, une indifférenciation des attitudes, des comportements et des stratégies individuelles. Mais on peut avoir des stratégies individuelles du matin au soir totalement opposées, et pour autant, selon toi, être indifférencié. Totalement, totalement. Par exemple. Ah oui, il le... ben, faut le préciser, Coco, parce que ça, c'est pas clair. Quand <rire> on entend indifférencier, on imagine des gens qui euh, s'habillent pareil, euh, qui euh, s'occupent des, des mêmes choses et qui euh, partagent des rôles à 50-50 en étant euh, substituables. Ça, ça rentrerait carrément. Ça, c'est un indice qui, euh, qui aujourd'hui me fait dire que oui, on est dans des familles matriarcales. Mais en fait, ça suffit pas. Par exemple, mettre le voile à sa femme. C'est pas un geste patriarcal. C'est en fait ramener, c'est pas, c'est ramener la femme dans le clan. Et dès que quand es, c'est ramener la femme dans la tribu. C'est plus un individu. C'est, elle devient le marqueur de sa propre tribu. Mais oui, non, mais dans l'indifférenciation des tâches, je pense qu'on y est aujourd'hui nous en Occident dans le, dans le sens comme tu dis du, du féminisme. On fait la vaisselle un jour sur deux. On, enfin, je sais pas trop quoi. Enfin, bref, tu connais ça mieux que moi. Et oui, ça c'est carrément de l'indifférenciation quoi. Ça, ça rentre aussi dans le compte. Hein. Mais pour moi, ça, c'est des petits indices qu'il faut évidemment prendre, mais il faut les voir dans l'espèce le, dans de puzzle, tu vois, global, comme ça, que tu mets. Et il y a des choses qui rentrent, des choses qui ne rentrent pas. Par exemple, dans la communauté primitive, euh, encore des, des gayakis, je crois, il euh, y a des sorciers, tu sais, des sorciers un peu maléfiques, des sorciers noirs. Et euh, ça, le sorcier ne peut pas transmettre son pouvoir à une fille. C'est forcément un jeune garçon mâle qui, euh, qui va devenir sorcier. Alors ça, ça rentrerait dans un truc patriarcal, tu vois. Il y a une réincarnation, euh, c'est un mal qui vient. Donc si tu regardes ça comme ça, tu te dis bah ouais, ok, ça, ça marche pas ton truc. Mais en fait, le, le mal, c'est le fils de la sœur, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont contournés par par cet esprit. Euh... Mais attends, pardonne-moi, la sorcellerie, c'est pas une histoire de femme à la base dans les communautés euh, primitives. Si, si, carrément, si, si, carrément. Mais dans cette communauté guayaquil à l'époque où, euh, c'est Pierre Clastres, hein. ouais, c'est Pierre Clastres, à l'époque où il étudie ça, il y a un chef sorcier euh, maléfique qui est un homme. Et qui, euh, et qui, du coup, donne la sorcellerie à, à un autre homme, quoi, à un autre jeune mâle. est-ce qu'on a fait le tour des concepts du, du livre euh, Pfff... Je pense qu'on n'est qu pas trop mal pour rester un peu… Euh, il y a d'autres choses, mais il faut, il faut donner envie aux gens aussi de lire le livre. quoi. Je vous invite à le découvrir. On peut se le procurer où, d'ailleurs Alors, on peut se le procurer sur le site de la maison d'édition, édition du Verbeau.fr, et euh, sur, pour les Parisiens, à la Librairie française, Nouvelle Librairie et Librairie Vincent. Euh, dernière question, comment le livre a-t-il été accueilli Est-ce que tu as eu de la presse euh, Si tu en as eu, euh, comment ça s'est passé Si tu n'en as pas eu, à ton avis, pourquoi euh, Est-ce qu'il a été attaqué, critiqué, ignoré Alors il a été plutôt ignoré, parce que je ne suis, je suis pas, tout simplement pas connu, donc j'ai pas eu droit à des presses ou à des, ou à des recensements de, de personnalités, euh, disons médiatiques, euh, télévisuelles. Donc, j'ai pas eu énormément de, de retours de masse, si tu veux. Mais j'ai eu pas mal de… je sais plus combien j'en ai vendu, mais j'en ai vendu quand même quelques-uns. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, en grande majorité, parce que je pense que les gens qui n'aiment pas ne perdent pas forcément leur temps à, à contacter l'auteur pour dire « ce que vous faites, c'est de la merde » ou autre. J'ai eu beaucoup de retours positifs, évidemment, des, euh, des personnes croyantes. Ça, c'est une évidence. J'ai déjà reçu des lettres euh, vraiment exceptionnelles. J'ai eu quelques... Euh, dans mon esprit, j'avais cinq personnes qui devaient euh, valider ou non mon livre. Il y avait Pierre Hillard, et il y avait Alain Pascal, je ne sais pas si tu connais Alain Pascal, qui, écrit des, qui est un spécialiste des religions, en fait, et qui m'a euh, vraiment validé le livre et qui, euh, qui va même s'en servir pour ses prochains, notamment sur l'islam. Euh, il y avait un anthropologue qui m'a validé, un historien, et une personne, une, une personne je dirais lambda, et donc j'ai été et voilà j'ai eu une très bonne critique aussi de Pierrot, que tu connais j'ai vu que tu avais fait une vidéo avec Pierrot San Giorgio euh, voilà sinon je l'ai envoyé alors je sais pas si c'est vrai j'ai pas creusé mais j'ai des gens qui me disent écoute euh, on pense que Zemmour a lu ton livre je reçois pas mal de messages comme ça parce que dans ce... et j'ai regardé les extraits c'est vrai que ça correspond mais comment savoir on peut pas vraiment euh, qu'il a balancé quelques petites choses comme ça, qui pourraient faire penser qu'eux. Sinon, j'ai reçu des critiques négatives, c'est les plus drôles à chaque fois. Euh, on se marre bien dans la maison d'édition. Euh, des féministes, mais hommes. En général, les féministes femmes écrivent oh, « vous êtes un peu masculiniste » ou je ne sais pas trop quoi, mais quand même, c'est intéressant. Euh, elles aiment bien, par exemple, que je dise que la femme, en fait, chassait également, tu sais parce qu'on dit, on pense dans notre esprit moderne qu'il n'y avait que l'homme qui allait chasser, la femme restait dans, le, dans la hutte. Mais en fait, la femme aussi chassait, mais elle chassait différemment, avec un petit panier, des pièges, etc. Donc ça, elles aiment bien, elles me disent, oh, « Bon, finalement, vous êtes un peu… » C'est un travail sérieux, voilà. Mais les féministes hommes sont hyper violents, quoi. Vraiment hyper violents. Ils insultent. J'en ai pas reçu 150 non plus, hein, mais peut-être 3-4, quoi. Et le profil très drôle aussi, c'est le boomer, le boomer dissident. Euh, qui lui apprécie le livre en général, mais comme c'est un mec qui est resté 40 ans dans l'éducation nationale et qui a, ben, qui a raconté de la merde pendant 40 ans, il se venge en fait de cette plantée, tu sais, puis il t'insulte il, il un peu quand même. Quoi. Il te dit Ouais, ça c'est vachement intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça, mais il peut t'écrire une lettre pour te dire oh, Vous êtes un connard parce que ceci, cela, enfin, euh, ça, ça c'est assez bon. C'est également la frustration de ces enseignants qui n'ont jamais été publiés et ce que tu dis, c'est sans doute vrai, puisqu'en général, ils signent de leur nom, euh, enseignant ou je ne sais plus quoi, prof. Et après, ils te mettent écrivain ou poète, tu sais, derrière. Oui, écrivain, oui. Ouais. Et en fait, quand tu cherches, ils n'ont jamais eu une œuvre publiée nulle part. Et en réalité, leur grande ambition, c'est de se venger de leur non-publication chez les gens publiés. Parce qu'ils partitionnent le monde en deux, si tu veux. Tu as, as les écrivains et les autres. Et dans la mesure où tu as été publié, et surtout si tu as eu le bol d'avoir une grande maison d'édition type Lamarion, Hachette, etc., du coup, ils, ils vont se venger de ce, de ce paradoxe, tu veux, de, de cette incompréhension, de cette injustice selon eux, en t'en mettant euh, plein la gueule. Ah ouais, et puis ils, ils m'en veulent d'être jeunes, quoi. Euh, C'est un truc de fou. Ouais, hein, mais... pu... J'ai 36 ans, mais ils m'en veulent d'être de, de, jeunes. Ça, c'est un truc qui revient, vous prenez pour qui. Ça, c'est toujours le même profil des boomers qui sont intéressés par le livre. Mais le boomer dissident, je pense, un... il y a les fils qui se touchent, à mon avis. Il a dû découvrir Soral ou je ne sais pas quoi à 60 ans et ça a dû exploser dans son cerveau. Et, et il... il a du mal à suivre derrière, je pense. Sylvain, si je te remercie d'avoir fait le taf de, ma... de cette fiche de lecture, de cette note de lecture. Euh, je vais te laisser le mot de la fin, non sans avoir rappelé les conseils habituels de, de, de pouce, de partage, euh, etc., etc. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié... Ah oui Alors, je dois me livrer, parce que c'est ma règle, auto-imposée, je dois me livrer à, à l'exercice très délicat de donner l'avis sur un livre en présence d'un auteur, comme je te l'avais dit, je ne t'ai pas pris en, en traître. Alors... Euh, de deux choses. Pour moi, c'est un travail de synthèse, de, de syncrétisme, d'exégèse, comme tu dis, indispensable, qui manquait dans le paysage. Et il était absolument illogique et intolérable que des mots que tout le monde emploie, finalement, eh bien, euh, personne n'ait de source récente euh, auxquelles, se, auxquelles se référer. Donc je pense que tu t'es attelé à quelque chose de nécessaire et que c'est d'autant plus louable que tu l'as fait en sachant pertinemment que tu n'en vendrais pas des centaines de milliers. Euh, puisque c'est abstrait, puisque c'est euh, anthropologique, enfin, c'est euh, le type de matériau dont si tu en vends 5000, tu es content, quoi. Donc, euh, je pense qu'on doit, euh, voilà, doit, doit être sur un nombre de ventes à quatre chiffres. Euh, bah, oui, mais quand, voilà, quand tu es dans le métier, tu le sais. Et donc, je pense que, partant du, du, du, de, de l'idée que ça serait lu par un petit nombre, potentiellement attaqué, potentiellement déformé, potentiellement critiqué, euh, tu as quand même fait un travail bibliographique et de synthèse que moi, par exemple, j'aurais dû faire et que je n'ai pas eu le temps et le courage de faire. Parce que je me suis trop embourgeoisé et que j'avoue que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas combien tu as mis de temps à écrire ça, tu as dit 10 ans, mais en fait, ce n'est pas vraiment 10 ans. Euh, le processus d'écriture, c'est un peu moins d'un an. Voilà. Et mais un en fait... an, plus que ça. Voilà. Et eh ben l'année à ne faire que ça, moi je, je l'ai pas, je ne l'ai plus, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force de me, de me cloîtrer euh, pour produire ça ou pour en vendre 5000. Voilà, je, je, je suis trop bourgeois pour ça, euh, à, mon, à mon grand désarroi. Ça c'est pour les compliments. Euh, euh, la critique selon moi, et je suis obligé d'en faire une pour être objectif, enfin pour tenter de l'être, c'est que selon moi, tu as été pris au piège d'être ton propre éditeur. Et étant ton propre éditeur, euh, je pense que personne n'a pris le soin de te contredire, de t'arrêter, de te faire reformuler par moment. J'imagine que les cinq personnes d'autorité que tu as autorisées à te valider, elles ont eu le manuscrit fini. Euh, pas pas bien, toutes, mais, oui, pas toutes, mais oui. Non, mais, ouais. dans, dans un état de complétude, si tu veux, ouais. pas un brouillon total. Et je pense que tu aurais beaucoup gagné. À, à, à, en fait, à ne pas être ton propre éditeur et à ce que ton éditeur t'oblige à reformuler jusqu'à ce que ce soit clair comme de l'eau de roche, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Pourquoi Parce que comme tu raisonnes beaucoup par, euh, dire par chemin de traverse, comme tu digresses énormément et comme tu n'as pas eu un éditeur pour te taper sur les doigts en te disant non, je t'interdis de digresser avant d'avoir fini cette idée-là, et eh bien parfois on est obligé de faire un travail de notes au crayon, un petit peu comme je l'ai fait, pour finalement reconstituer le, le chemin de la pensée. Et autant c'est agréable à l'oral, quelqu'un qui digresse, pourquoi Parce que ça, ça, fait des, des, euh, ça, ça, ça transforme le monologue en une espèce de dialogue intérieur, où la personne fait sa propre antithèse, et ça rend le monologue beaucoup plus intéressant à écouter, autant à l'écrit ça peut euh, parfois relativement décourager. Donc l'information y est, la source y est, les hypothèses y sont. Selon moi, tu as presque subi peut d'avoir trop de liberté de t'auto-publier et de ne pas avoir quelqu'un qui par la contrainte t'oblige à reformuler. Est-ce que c'est une critique qui te, qui te, qui te vexe Est-ce qu'elle te semble un peu sensée ou qu'est-ce que tu en penses non, non, ça ne me vexe pas du tout. Je suis même content. Je... Au début, c'est toujours difficile, mais il faut accepter les critiques négatives. Et celle-là n'est vraiment pas non plus insultante. Donc, moi, les critiques négatives, mais positives, dans le sens intellectuel, m'intéressent. Et je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord parce que euh, je pense même que c'était un postulat de départ c'est que j'ai voulu faire un livre de recherche. C'est-à-dire que euh, j'espère que ça se voit un peu, que, en fait, euh, je trouve des choses. Et, et je trouve des choses et je suis même surpris par ce que je trouve et ça je pense c'est parce que je suis un lecteur de Todd et que j'adore ce, cette manière de faire de proposer des livres de recherche et je pense que à l'avenir je suivrai ce conseil que tu m'avais déjà donné sur Twitter euh, c'est à dire que je, je devrais trouver cette personne ou ces personnes qui euh, sont peut-être plus dans le milieu universitaire euh, disons classique que j'ai en plus, dans, parce que moi je suis un universitaire au départ qui s'est fait virer idées politiques mais je suis quand même dans, dans ce milieu là au départ et je pense que c'est une critique qui euh, qui me servira pour le prochain notamment donc oui ça me va tout à fait je suis je suis tout à fait d'accord donc c'est le rôle c'est le rôle d'un éditeur normalement que de t'empêcher de passer au chapitre suivant tant qu'il n'a pas clairement compris le précédent euh, l'éditeur ne devrait pas être un publicateur c'est à dire quelqu'un qui calcule le coût de son papier et sa marge mais devrait être quelqu'un qui t'oblige à reformuler en, en reformulant lui ce qu'il a compris de ton chapitre. Et si ce qu'il te dit lui qu'il a compris de ton chapitre, lui ou elle bien sûr, ne colle pas avec ce que tu as voulu dire, eh bien, euh, eh bien c'est que, que soit qu'il soit il est con, mais enfin on va espérer que ce ne soit pas le cas, euh, soit simplement euh, bah, il manquait une étape logique du raisonnement, ou bien tu as fait une digression que tu croyais super importante mais qui en fait a perdu le, le lecteur, et je pense que c'est très important dans un processus créatif, euh, qu'il soit dans l'écriture de conférences ou dans l'écriture d'ouvrages ou dans quoi que ce soit, dans l'écriture dans la création générale, de ne pas attendre la fin parce que par empathie, par bienveillance et par, euh, entre guillemets, parce qu'on est dans la même barque, il est souvent assez délicat de critiquer un ouvrage fini, tandis que c'est beaucoup plus simple de donner un retour sur un brouillon partiel. Mmh. Et, et là, en... euh, plusieurs reprises, on a envie de te dire, mais finis cette idée, finis-la maintenant, tu vois, et tu embrayes sur un exemple ou une illustration qui ouvre sur autre chose, et voilà. Je te l'ai dit, c'est ma, ma seule critique, mais néanmoins, félicitations parce que tu as fait quelque chose que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, mais que j'ai été trop paresseux pour faire, pour faire, et rien que pour cela, et ben, on t'en remercie, et, et... Et voilà, Sylvain Durin, se sent qui nous lit vers le matriarcat, aux éditions Le Verbe Haut. Euh, tu as une chaîne, tu as quelque chose à, à pitcher. et La chaîne de la maison d'édition, c'est les éditions du Verbe Haut. Et je suis sur Twitter sous mon nom, Sylvain Durand. Donc, et euh, moi également, je suis sur Twitter, pas sous mon nom, enfin mon nom, tout le monde le connaît, un d'influence Et le lien vers ta chaîne, enfin la chaîne de ta maison, se retrouvera en, au pied de la vidéo. Je t'en remercie Salut. Stéphane de ton invitation en tout cas. Merci à toi de l'avoir honoré. Il a beaucoup moins de chances d'être malade. Ben oui, bien sure. sûr. Ils viennent des hôpitaux, « Monsieur Pierre, on a, on a des lits pour vous, non, non, non, non, gardez-les pour les jeunes. » Voilà ce que je <rire> réponds. C'est normal. C'est pas les vieux qui vont nous emmerder depuis le temps qu'ils sont là. Moi, je préfère qu'on reste encore quelques jeunes encore à l'hôpital. Alors, ah mais moi, j'en fais plus partie. Parce que j'ai perdu un peu la tête aussi avec ça. Ta... Bon. Et la soirée. Alors, écoutez, je vous embrasse. Attendez, et... amusez-vous bien. Monsieur <rire> Bénichaud. Pensez fait, à moi. Non, hein. Il m'entend pas. Et ne dites pas, ça y est, ça doit être lui, chaque fois qu'on annonce qu'il y a un vieux qui meurt. <rire> Parce qu'on est plusieurs vieux, ne serait dans mon quartier. Allez, salut. Monsieur Bénichaud, vous remercie pour ce gentil témoignage.